Oui, c'est important de retrouver son essence, son être, son moi spirituel, le soi. Oui, mais dans le travail que vous faites avec moi ici, il est aussi important que vous vous retrouviez existant, c'est-à-dire quelqu'un qui est content d'être né. Faites quelque chose pour avancer le biblique de votre remise au monde, en tant qu'existant. On a tous des vieux paquets, on a tous des vieux traumatismes, on a tous des vieilles mémoires. Il faut... Que le corps puisse lui trouver de la place. La base de tout, c'est le corps. Il est important de se donner les conditions pour laisser pousser l'arbre. Et ça passe par cet enracinement et cette acceptance d'existence.